Gros mea culpa, euh, c'est pourquoi je mets ce fabuleux sweat, c'est pour m'excuser d'avoir mal prononcé le nom de Lebron James. Et, euh, et oui, oui, oui, je sais que c'est pas le bon t-shirt et que ça, ça représente plutôt euh, Jordan Michael. Alors ce que je veux vous dire déjà pour commencer, c'est que dans cette vidéo, je ne m'adresse pas du tout, vous l'avez vu au titre, aux personnes qui veulent investir dans les NFT. Alors je sais que comme ça, d'un point de vue extérieur, ça peut paraître une excellente affaire, donc d'acheter des NFT, de les revendre plus cher, etc. Oui c'est peut-être bulle spéculative comme celle de l'art contemporain, Soyons précautionneux. Et si vous êtes dans le domaine de la crypto-monnaie, vous avez déjà vu par exemple la période folle des ICO. Euh, les ICO, il y a eu aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup de shitcoins, c'est-à-dire que les gens ont investi dans des tokens qui ne valent pas un clou. Euh, on a vu ça encore avec euh, la DeFi, c'était même pire, avec toutes les fous de tokens, hein, vous vous souvenez, Yam, etc., où les gens ont perdu aussi beaucoup d'argent. Et maintenant, on voit aussi ça avec, un peu avec les NFT, c'est-à-dire que c'est le délire, les gens achètent euh, des gifs ou des images qui représentent un. Un chat avec un slip, euh, des milliers de dollars, et certainement ça ne les vaut pas, c'est à dire qu'à chaque fois devront trouver un autre euh, acheteur qui le voudra, mais que fondamentalement euh, elle parie sur du vide, ça spécule, c'est quasiment du Ponzi. Mais, mais, mais, mais, dans cet univers sombre, il faut savoir, comme pour les ICO, comme pour la DeFi et comme pour les NFT certainement. Dans ce tas-là, dans ce qu'on voit là, il y a aussi des pépites, il y a aussi des bonnes choses, il y a aussi des très bons NFT qui vont vous rapporter, qui sont des bons investissements en soi et qui sont aussi euh, intéressants d'un point de vue esthétique et artistique. Vous allez voir qu'à un moment, ça va se corréler. Un peu comme pour les ICO, les tokens qui ont pris de la valeur, c'est simplement des tokens qui en fait avaient un vrai sens, une vraie utilité pratique. Et donc voilà, le token a pris de la valeur, la société existe toujours, etc. et bien, pour les NFT, c'est pareil. Si vous avez le flair, que vous êtes un peu intuitif et que vous connaissez un peu le monde de l'art, vous pourrez faire certainement de très bonnes affaires si vous visez tout de suite les bons artistes. Mais alors, si vous vous baladez sur euh, OpenSea, Juste pour acheter, pour acheter. Là, clairement, vous risquez de, de, bah, de perdre de l'argent, tout simplement. Euh, voilà, je peux tout simplement pas me permettre de vous dire de foncer, même s'il y a des opportunités, ça c'est sûr. Et voilà, il y a aussi des questions d'éthique qui rentrent en jeu. Je veux dire, euh, dépenser, acheter 500 000 euros une vidéo d'un chat qui crache un arc-en-ciel avec son cul, alors que alors qu'on est dans un monde un peu catastrophique. Je veux dire, il y a encore des enfants qui, qui crèvent de faim, etc. Il y a encore des gens qui ont des jobs affreux et qui sont sous-payés. Et euh, de faire un tel investissement.. Je sais pas, euh, je sais juste qu'on a des seuils de tolérance. Moi, le mien, il est atteint. Je veux bien investir dans des tokens, dans du Bitcoin, etc. D'ailleurs, à ce propos, je sais aussi qu'il y a des gens qui se disent qu'on est complètement fou d'investir dans le Bitcoin, que c'est la même chose que d'investir dans NFT. Mais nous, au moins, on peut répondre et rester un tout petit peu cartésien en disant qu'on investit dans une technologie, et une technologie qu'on utilise tous les jours. Euh, vous avez bien vu tout ce qu'a permis de faire le Bitcoin et les crypto-monnaies, la blockchain en général. Et puis, euh, voilà, tous les jours, on paye des services, etc. Il y a une utilité. Donc voilà, ça c'est dit, j'avais quand même envie de vous le dire. Et maintenant, on va passer aux choses sérieuses, si vous le voulez bien. Et donc, je m'adresse à vous, chers amis artistes, créateurs de tout type d'art, plutôt numérique, pour le coup. Si vous galérez un peu, pour le dire, entre guillemets, à rémunérer votre travail, c'est l'aubaine du siècle. Euh, C'est-à-dire que là, tout simplement, de la même manière que les artistes classiques, les peintres, les sculpteurs, qu'importe, avaient leur infrastructure, enfin, ont toujours leur infrastructure, que ce soit les musées, les galeries d'art, etc. Et eh bien, maintenant, les artistes numériques en fait ont aussi leur écosystème et il s'avère qu'il s'est déployé sur la blockchain et c'est pourquoi on parle d'ANFT, etc. Mais pardonnez-moi si je suis enthousiaste euh, je suis enthousiaste de manière générale pour cette technologie et je pense très sincèrement que c'est une opportunité pour vous vous n'avez pas grand chose à perdre les avantages sont nombreux Déjà d'une, euh, bah, vous allez être rémunéré et puis pas de n'importe quelle manière. C'est-à-dire que là, euh, avec les NFT, vous pouvez mettre un système de pourcentage à chaque fois qu'il y aura une vente. Vous pouvez mettre 10%, 20%, c'est vous qui choisissez. Et en gros, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'à chaque fois que votre NFT est vendu, vous toucherez une commission. Et vous imaginez bien que normalement, votre NFT sera vendu de plus en plus cher. Vous toucherez une commission donc, à vie sur toutes les ventes que vous ne ferez pas vous-même. C'est quand même du délire, vous avez compris quand même que c'est du revenu passif. Un revenu passif sur le long terme avec vos œuvres, c'est inouï. Je veux dire, maintenant, de toutes les professions, ce sera peut-être celle qui sera la plus rentable et la plus intéressante d'un point de vue lucratif. Je sais que c'est dangereux de se dire ça parce qu'on se dit que maintenant, les personnes vont être euh, davantage poussées par l'argent plutôt que par l'art, mais de toute manière, c'est pas la blockchain qui a fait ça. Euh, ça fait longtemps qu'on qu voit des artistes euh, pécuniers ou avec une tendance financière qui sont arrivés euh, sur le marché. C'est pas moi qui vous l'apprends, mais voilà, c'est comme ça. Il y aura toujours des gens qui voudront euh, manger plus, mais il n'empêche qu'il restera toujours des artistes et des artistes qui pourront vivre dans leur art. Donc, vous avez ce premier avantage là qui est incroyable. Le deuxième avantage, c'est que vous gagnez aussi de la visibilité artistique. et de la reconnaissance. Comme on le disait tout à l'heure, les artistes numériques n'avaient pas encore un bel écosystème et pas de, de, de grandes plateformes où on pouvait y accéder. Alors que là, il y a de plus en plus de plateformes. Vous trouvez un public qui veut acheter vos œuvres et euh, bah, qui va tout simplement aussi reconnaître par là votre talent. Aussi, quand je dis ça, il y a quelque chose que je dois vous dire, c'est que c'est pas non plus facile. C'est-à-dire que n'imaginez pas que vous allez mettre simplement une œuvre sur une plateforme et que là, vous allez avoir le succès fou, que ça se, va se vendre des milliers de dollars. Finalement, les grandes œuvres qui se sont vendues très très cher que ce soit Beeple etc c'est quand même des artistes qui avaient déjà une reconnaissance c'est à dire que si vous voulez cartonner avec vos NFT Pensez à une stratégie. Essayez déjà d'avoir, bon, c'est la dure loi de, de, de notre époque et de notre économie contemporaine, si vous n'avez pas de, un réseau social, enfin des réseaux sociaux étoffés, y a pas, euh, si vous n'avez pas déjà une grosse présence euh, sociale, entre guillemets, euh, ça va être plus dur pour vous. Parce qu'en fait, finalement, les œuvres qui s'achètent les plus chères, c'est quand même des œuvres euh, qui sont liées à des profils affirmés ou dans le milieu. Voilà, on passe à la deuxième partie Ok, alors on enchaîne direct. Euh, ce que je veux vous montrer, c'est quatre plateformes super euh, importantes pour vous. Il faut savoir qu'il y a plusieurs plateformes, mais c'est à vous de choisir les plateformes les plus pertinentes selon votre profil. Donc là, je fais euh, un bref aperçu, hein, pour pas que ce soit trop long et euh, trop barbant. Par exemple, euh, la première, moi c'est l'une de mes préférées. Là vraiment, c'est du grand niveau. Alors pour s'inscrire, très clairement, euh, ce type de plateforme-là vous demande de vous inscrire, même si ça peut être rébarbatif, faites-le quand même parce qu'encore une fois, vous n'avez rien à perdre. Euh, alors il y en a une autre euh, avec du très très bon niveau aussi, ça s'appelle Nao Origin, elle est vraiment géniale aussi. Euh, pareil, il hein, faut s'inscrire, il faut candidater. Euh, L'autre plateforme qui est intéressante c'est Nifty euh, getaway euh, elle gagne en popularité parce qu'en fait les personnes peuvent acheter directement euh, par carte bancaire donc, donc sans passer par, par des cryptos. Elle fait un tabac en ce moment bon euh, les, les fondateurs sont assez connus en plus. Euh, en fait c'est les fameux jumeaux qui ont été en conflit avec euh, Zuckerberg sur l'affaire Facebook donc euh, voilà. Et enfin là je vais vous montrer deux plateformes hyper populaires et là pour le coup elles sont accessibles. D'ailleurs en fait les NFT vous allez voir circulent de, de plateformes en plateforme hein, la plupart du temps, mais elle est accessible, Rarible, vraiment un bon choix. Et puis enfin, on a OpenSea, la plus large en fait, tout simplement parce qu'elle accepte tout le monde. Et quand je dis ça, vous pensez bien qu'il y a des dérives, c'est-à-dire qu'il y a aussi des œuvres bidons. Et ça reste quand même un marché secondaire, c'est-à-dire que c'est là aussi où on va revendre des NFT qu'on a acheté ailleurs. Donc ça reste aussi intéressant. Alors, pour avoir parlé avec quelques artistes, ça les rebute forcément de candidater ou quoi. Surtout qu'on va vous demander, comme je vous avais dit tout à l'heure, on va quand même vous demander vos réseaux sociaux, votre page web, etc. Donc, peaufiner tout ça. Donc, euh, voilà pour la partie 2. J'essaie d'être rapide. Et euh, on va passer à la partie 3, la plus importante de toutes, qui est le tutoriel. Et on va voir comment concrètement on fait, même si vous n'y connaissez pas grand chose encore bref la première des choses à faire c'est d'avoir un portefeuille adapté et l'un des portefeuilles les plus recommandés les plus utilisés c'est metamask et euh, là en fait vous pourrez télécharger euh, donc une extension de ce portefeuille là et donc il faut aller sur chrome ou euh, firefox pour pouvoir avoir justement le, le logo hein, le petit renard et il faut donc cliquer sur download hein, vous allez le télécharger donc moi je l'ai déjà installé vous avez toutes les tokens et les montants que vous avez donc euh, sur ce réseau pour avoir plein de d'autres réseaux, mais je ne vais pas rentrer dans le détail. Pour l'instant, vous choisirez le réseau principal Ethereum et suivez bien toute la procédure à suivre. Surtout, surtout, hyper capital, notez bien les mots, de la site phrase que vous aurez dans un endroit sécurisé. Notez-le en plusieurs fois d'ailleurs. Et bon, pas nécessairement sur du papier, mais bon, si vous avez que ça, et surtout à des endroits différents, c'est hyper capital. C'est ça qui va faire que vous pourrez vous connecter. Et euh, je le dis fort ici, si vous le perdez, si vous perdez votre client, privé, vous ne pourrez plus vous connecter, personne ne va vous leur donner. Une fois que c'est fait, vous avez votre adresse Ethereum alors celle-ci, c'est l'adresse publique, c'est celle que vous aurez, donc vous pourrez vous envoyer des ETH dessus. Il faut, la deuxième étape, c'est de rajouter des éthers sur votre wallet. Pour acheter des ETH, vous pouvez aller sur toutes les plateformes, hein, Binance, etc., Coinbase, les plus simples, hein, ne vous cassez pas la tête, surtout si vous êtes débutant. Mais si vous voulez aller encore plus vite, alors il euh, y a des frais, c'est plus cher, mais vous pouvez acheter directement sur euh, votre euh, espace euh, Metamask. Tout simplement, vous cliquez sur « Buy » et vous allez voir qu'on vous met le système ou ailleurs, c'est-à-dire que vous pouvez acheter directement avec votre carte. Par contre, c'est plus cher, ça c'est clair. Mais sinon, le mieux, ça reste quand même de vous inscrire sur une plateforme type Binance ou qu'importe, et de vous envoyer euh, des ETH sur votre adresse. Voilà donc pour la première étape, euh, installer MetaMask et envoyer de l'argent dessus. Euh, et vous en faites pas doucement, ça va devenir euh, une habitude, ça va devenir très simple. Euh, on a tous commencé comme ça, tout simplement. N'ayez pas de crainte euh, particulière. Bon, et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur Rarible. Je vais vous montrer aussi en parallèle avec OpenSea, euh, donc je vous ai dit les deux plateformes les plus faciles. Je recommande quand même plus euh, Rarible, mais il y a pas mal de choses aussi sur OpenSea. Euh, en tous les cas, le process est toujours le même, c'est ce qu'on appelle le minting, euh, mais c'est coûteux. Voilà, c'est coûteux, ça vous demandera des, des frais. Et euh, essayez d'y aller dans les périodes où il y a moins de monde, euh, le matin, même le soir. Vous allez voir, les frais sont un peu moins élevés. Euh, vous allez sur Rarible, vous connectez euh, votre wallet, donc Connect Wallet. Vous mettez MetaMask, vous voyez il y a d'autres portefeuilles possibles. Là encore une fois, c'est à vous de chercher. Vous verrez par la suite il y a des portefeuilles vraiment sympas. Vous cliquez sur Create et là on va vous dire donc créer, créer votre collectible. Vous pouvez euh, en choisir d'en faire qu'un seul. C'est-à-dire que là, il n'y aura qu'une un, seule copie unique de votre œuvre. Fondamentalement, c'est ce que je vous conseille parce que c'est celles qui valent le plus cher, celles qui ont le plus de valeur, mais la plupart du temps, les gens choisissent aussi multiples. C'est-à-dire qu'il y aura des copies de votre, de votre œuvre. Bon, c'est à vous de choisir. Alors, il y a des différences entre les deux, mais rassurez-vous, hein, ça reste des NFT. Et donc là, vous arrivez sur la page où vous allez pouvoir télécharger votre fichier. Alors moi, je vais prendre n'importe quel fichier parce que je ne vais pas aller jusqu'au bout de la procédure. Vous pensez bien. Donc si vous la mettez en vente, vous pouvez définir un prix de vente ou laisser la vente aux enchères. Ça, c'est à vous de choisir. Et aussi, vous pouvez choisir si vous voulez déverrouiller une fois que la personne achète. Là, ça veut dire tout simplement que vous pouvez mettre un lien, par exemple, de, de, du fichier original que vous avez. Parce que là, ça, peut, ça va être simplement une preview. Et une fois que la personne achète, elle peut accéder au vrai fichier. Vous pouvez faire ça. Il y a aussi des NFT dans lesquels vous pouvez avoir le vrai objet. C'est-à-dire qu'il y a des peintres, par exemple, qui mettent simplement leur photo là en NFT et elle est reliée à une vraie peinture. La plupart des artistes choisissent de le faire avec Rarible tout simplement parce que c'est parce que gratuit. Ils ne vont pas vous demander euh, des frais de, de, de minting mais seulement vous devrez payer les frais de gaz et vous allez voir que ce n'est pas non plus euh, gratuit. Et donc voilà, vous n'avez plus qu'à cliquer sur confirmer pour euh, la suite. Et voilà, le NFT est créé, vous avez vu comme c'est simple. Donc voilà, je finis comme ça ce tutoriel. Je pas à vous renseigner, il y a eu plein de documentation dessus. Mais voilà, regardez, faites vos recherches, etc. Et aussi, bon, vous avez vu comme c'est simple, vous imaginez bien qu'il y a beaucoup de personnes qui se lancent aussi, des personnes qui ne sont pas forcément des artistes, bien évidemment, et qui mettent des œuvres. Ne succombez pas au fait en vous disant « Ah, oh, mais ils gagnent de l'argent comme ça, etc. » Il y a pas mal de triches, il faut vraiment le savoir même d'ailleurs les grandes œuvres qui ont été vendues à des prix exorbitants, c'est par exemple des amis qui ont acheté euh, le token, après ils se rendent de l'argent, ils créent d'autres wallets, donc euh, tous, toutes ces manipulations du marché, parce que oui, il euh, y en a, hein, c'est inévitable, euh, ne succombez pas trop de, dessus, parce que c'est peut-être des, des appels de phare, mais ça ne va peut-être pas durer, et c'est pourquoi ce serait euh, vraiment dommage et d'investir et de participer à ça. Voilà, je finis comme ça, j'espère que ça vous aura plu. Passez une bonne journée, ciao